C'est marie elodie Avec Natacha, on vous propose de participer à l'événement Accueillons le printemps. C'est un événement qui aura lieu à la Bibliothèque de Montrillon le 22 mars prochain. On fait une cueillette de gestes, vos gestes, dont on s'inspirera pour créer une chorégraphie. Merci à tous et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Et maintenant, on vous montre le refrain. la danse, le tuto. Une petite vague. 1, 2, 3, 4. On monte les deux mains très haut, très grand. Chute devant et on recule. La suite, comme mettre un capuchon et faire 4 pas en tournant. 1, 2, 3, 4. sur 8. Encore cette partie. On met comme un petit capuchon, comme une petite graine qui se renferme. Droite, gauche, droite, gauche. 5, pose 6, avance le pied, 7 et revient. Ici, c'est comme une petite goutte de pluie qu'on on, s'égoutte. Les deux phrases à la suite. La vague. 1, 2, 3, 4. Monte les deux mains, grandis. Et 6, revient 7, 8. Le capuchon. 1, 2, 3, 4. Écoute. 5, 6, pieds, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7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 1, 2, 3, 4, ou 5, puis 7 et 8.